Bonjour Alors aujourd'hui je vais vous présenter les flasques euh, qu'on utilise sur les trails et qu'on met dans les gilets ici. Alors euh, deux modèles, le Aoniji, donc un modèle impossible à prononcer comme marque, Aoniji je m'en souviens jamais, euh, et le modèle Salomon. Alors je vais faire le comparatif des deux, alors je vais pas vous décrire exactement le modèle Salomon parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous mets le lien vers la vidéo ici euh, donc, du coup, alors c'est vrai que, donc déjà je tiens à remercier euh, un abonné qui m'a gentiment offert cette flasque pour euh, pouvoir faire le test. Euh, en fait, il en a commandé des flasques, on dit, il en a eu trois euh, alors qu'il en a commandé que deux. Et du coup, il m'a envoyé la troisième pour que je puisse la tester et vous faire cette vidéo de présentation. Donc, merci beaucoup à lui euh, pour, ce, euh, pour ce petit cadeau. Euh, alors, euh, déjà, on va comparer les deux en termes de prix. Effectivement, c'est ça qui, euh, qui est assez déroutant, c'est que les flasques Oniji on en a pour 25 euros les deux flasques, comme ça, 25 euros les deux, alors que les flasques Salomon, on en a pour 25 euros une seule flasque et sans la pipette, où il faut rajouter 12 euros pour avoir la pipette. Donc, ce qui fait un total de 74 euros contre 25 euros, donc on fait les calculs. 1, 2, 3, 3 fois plus cher, voilà, les Salomon sont trois fois plus chers. mais est-ce qu'elles sont vraiment trois fois mieux C'est ce qu'on va essayer de voir maintenant dans cette vidéo. Alors, la différence, euh, alors déjà en termes de durée de vie, euh, je pense qu'il n'y en a pas vraiment de différence... Euh, parce que moi j'ai utilisé celle-ci depuis, euh, depuis 3-4 mois et euh, bah, la, la flasque n'a pas bougé j'ai lu des commentaires sur internet, pff, les gens sont assez satisfaits sur la, sur la durée de vie de, de la flasque donc euh, on peut euh, partir du principe qu'il n'y a pas de différence à, de ce point de vue là euh, deuxième, deuxième chose, là on a une différence, c'est euh, sur le fond Vous voyez que sur le fond des flasques Salomon, c'est un fond rigide Alors que sur la onigi non Alors le fond rigide, il sert tout simplement à faciliter l'enfilage dans le gilet Et ça c'est vrai que c'est vraiment pratique euh, on, on enfile vraiment beaucoup mieux le, la flasque dans son gilet Donc ça c'est un point qui est quand même positif pour la, pour la Salomon euh, la, la pipette d'aspiration, ici euh, alors oui, euh, le, le fond rigide par contre il a l'inconvénient de pouvoir de donner des certaines douleurs aux côtes à certaines personnes Alors ça doit être en fonction de la morphologie des gens, moi j'ai pas ce problème là euh, Voilà euh... Ensuite, la, la pipette ici. Alors, euh, le, le, la différence, c'est que sur la Oniji, il faut tirer légèrement sur le dessus pour pouvoir débloquer, euh, pour pouvoir ouvrir la, les vannes, quoi. Et, euh, et après, le, le système est exactement similaire, il suffit de croquer, d'aspirer. Euh, voilà. Donc, il y a juste ce système-là qui, qui est différent, mais qui n'est vraiment pas gênant du tout euh, pour, pour pouvoir boire. Moi, je le laisse même tout le temps, euh, tout le temps ouvert, le, le, le système-là, et euh, je n'ai pas de, de fuite d'eau. Et euh, voilà. Alors, la, la flasque Salomon va être, on vous le voyait, un petit peu plus étroite que la flasque Aoniji. Euh, mais ça s'explique par le fait que la flasque Salomon soit une de 500 ml et euh, le, la Aoniji de euh, 600 ml. Donc euh, voilà, euh, ça va être un petit peu plus facile encore une fois à enfiler la Salomon que la Aoniji. Surtout si vous avez un gilet qui euh, n'est pas prévu pour les recevoir. Là, il va falloir forcer un petit peu. C'est un petit peu contraignant. Euh, autre point de différence euh, le, on, Sur la NG, on a un tuyau en fait, Qui va jusqu'au fond de la, de la flasque Pour pouvoir euh, euh, Prendre toute l'eau qui va jusqu'au fond Alors que sur la Sur la Salomon voilà, Vous n'avez pas de, de ce tuyau là qui va jusqu'au fond euh, donc euh, bah, moi ça j'ai pas ressenti vraiment l'utilité de, de ce tuyau là sur la Salomon j'ai réussi à aspirer toute l'eau et puis même quand il en reste un petit peu pour terminer euh, le, le fond juste avant un ravitaillement par exemple bah, on enlève la flasque et puis on la finit comme ça s'il faut donc euh, voilà ça c'était pour les, les différences alors... Euh, en termes de similitude, euh, je, je, bah les deux à l'origine sont de couleur bleue, celle-ci euh, n'est plus de couleur bleue parce que j'ai mis euh, un produit euh, Nutrisense à la pomme qui a, qui a décoloré la, la flasque et qui l'a rendu un peu jaune-vert, mais sinon à l'origine elle est de la même couleur bleue, donc euh, oh là, bon... Euh, aussi on a un point qui est très très bien maintenant sur les nouvelles flasques Et ce maintenant toutes les marques le font C'est le, le bouchon qui est large Alors ça c'était un, une vraie plaie avant Parce que pour remplir les, les flasques de, de produits De produits notamment de, de poudre ISO bah, C'était une galère parce que le bouchon était tout, tout, tout, tout fin Et aussi pour, pour ouvrir et, et fermer les, les flasques C'était une galère Surtout quand on avait un peu froid au doigt Donc maintenant ils ont élargi les, les bouchons et c'est une très bonne chose, donc les deux sont aussi larges l'un que l'autre hein, à peu de choses près euh, Voilà, donc ça c'est parfait pour les deux flasques euh, C'est un très bon point pour les deux euh, Alors, le gros gros gros moins sur cette flasque Aoniji euh, que j'ai trouvé, c'est ce goût Plastique qu'on a et qui ne part pas Alors euh, j'ai euh, Voilà on a un, un goût euh, Vraiment très désagréable de, de neuf Un goût plastique dans la dans, qui, qui est vraiment pas agréable du tout Alors pourtant j'ai essayé Bicarbonate, congélateur, vinaigre blanc, sirop de menthe Et même une petite goutte de Ricard C'est toutes les techniques que j'ai trouvées sur internet Et pourtant je n'arrive pas à faire partir Ce goût là Bon, bah je crois que avec le temps, peut-être au bout de 5-6 mois, peut-être que ça partira, mais euh, voilà. Pff, donc bah ça, ça a diminué un petit peu, mais c'est. Mais voilà, il y a toujours ce goût derrière qui est très agréable euh, à, mon, à mon avis. Voilà, donc euh, si euh, jamais vous voulez l'utiliser sur un, pour une course longue, bah vraiment, nettoyez-la vraiment, vraiment bien sur le long terme. Euh, parce, que, parce que sinon ce goût-là, vous en séparerez pas comme ça. Euh, alors sur, euh, sur le, le système de fermeture, euh, il n'est il est pas hyper hyper facile, enfin euh, moi je le trouvais plus facile sur la, sur la Salomon, euh, et il euh, faut vraiment serrer bien bien fort pour pas qu'on ait de, de fuite, parce que euh, bah souvent avec les, les, les secousses, on va avoir quelques fuites si le bouchon n'est pas bien bien serré, et du coup bah après pour euh, l'enlever, c'est plus compliqué aussi, il faut savoir que... Là, ici, sur, sur Terre, <rire> tout est simple, voilà, je ne suis, suis pas en condition, mais il faut se mettre dans, à la place d'un trailer qui est au bout de 50 km et qui arrive à un ravitaillement, il est forcément fatigué, faut que ce soit simple, rapide, efficace, quoi. Donc euh, là, euh, le, là, sur, sur ce point-là, ce n'est pas le top pour, pour les Oniji. Euh, alors, ensuite, euh, bah, pff, voilà, bon comme énormément de produits, euh, ça, ça va dépendre de votre sensibilité à, à, à ce point-là, c'est que c'est un produit chinois, euh, bon, voilà, donc il faut, faut le savoir, c'est pas du « made in France », Bon, moi je sais que ça me dérange pas, ce serait un petit peu hypocrite de dire que ça me dérange en ayant euh, ce genre d'équipement euh, avec moi. Euh, voilà, donc euh, je sais que c'est pas un point qui va être ou sur lequel je vais être le plus vigilant, mais euh, c'est quand même un point à savoir, euh, bah, d'ailleurs tous les produits Oniji sont, sont chinois, et ça explique aussi en partie ce, ce low cost du trail euh, qu'ils font, parce que c'est vraiment des prix euh, assez hallucinants. Euh, donc, alors du coup, oui, bon, voilà, le, je viens de le dire. Euh, les plus de ce produit là, bah, ça va être le prix, hein, forcément. Vous avez 25 euros pour deux flasques contre euh, 74 euros pour euh, les flasques Salomon, donc forcément, ça va être un point qui est extrêmement positif. Euh, la durée de vie qui, euh, qui, euh, qui me semble tout à fait correcte pour, euh, pour ces produits là. On a aussi une petite protection euh, de, du tuyau. Bon, l'utilité, euh, je sais pas trop. Bon, ça, ça, ça rallonge la durée de vie, et bon, pourquoi pas. Euh, et également bah, comme je l'ai dit tout à l'heure la, la pipette c'est extrêmement facile à, à, à, à boire euh, le, les moins donc comme je l'ai dit le goût plastique l'enfilage le, qui va être un petit peu plus difficile et puis ce bouchon qui est euh, un peu compliqué à, à serrer mais voilà dans l'ensemble moi je vous recommande cette flasque là si, si jamais vous n'avez pas le budget pour acheter celle là si vous êtes débutant en trail, commencez par acheter celle-ci, hein, ça sert à rien d'investir 75€ dans, dans des flasques si, euh, si vous n'allez pas vous en servir euh, énormément. Donc euh, les flasques à très bon rapport qualité-prix que je vous recommande du coup si vous êtes débutant, si vous pratiquez le trail de façon intense et assidue. Bon investissez, c'est hein, ça, ça un investissement sur du assez long terme. Donc euh, ça vaut le coup euh, C'est quand même un équipement important l'hydratation Donc il faut que ce soit agréable, qu'on soit à l'aise Et que ce soit simple, efficace Voilà, c'en était tout pour cette présentation Des flasques euh, Aoniji VS Salomon euh, Moi je vous dis à très très bientôt Donc à dimanche pour une prochaine vidéo On se dit à bientôt N'oubliez pas de liker, de vous abonner Si cette vidéo vous a plu Et de me dire en commentaire ce que vous pensez vous des flasques Si vous les avez A bientôt, bye bye, ciao ciao